J'ai fait mon CAP donc, euh, en 2010, euh, J'avais 14 ans et je finis mon brevet là au mois de juin. J'ai toujours aimé la coiffure et ça semblait un peu comme une évidence. J'avais pas envie de me lancer dans de grandes études et ça m'a toujours énormément plu donc euh, je n'ai pas hésité à rentrer en apprentissage. Je participe au projet Leonardo que le CFA propose euh, pour partir à l'étranger euh, à l'aide d'une bourse pendant six mois pour travailler dans la coiffure. Euh, normalement euh, j'ai trouvé euh, le salon qui m'accueillerait donc euh, c'est déjà une bonne chose. Euh, je vais travailler en tant que en tant coiffeuse euh, comme une salariée, juste que je serai étrangère. Il suffit d'être motivé, remplir le dossier, trouver un patron. Faire, euh, bah, poser sa candidature hein, comme, euh, comme toute recherche d'emploi au final et puis euh, après voilà. Pour moi là-bas, Londres surtout, c'est quand même quelque chose d'assez excentrique, on voit beaucoup de choses, beaucoup de styles différents et c'est ça qui m'intéresse et c'est ça que je recherche aujourd'hui.